Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 234 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Echoes Plus Echoes Plus que je ne connais pas du tout J'y ai joué de 5 secondes avant de faire cette vidéo Voilà. Euh, J'ai souhaité l'installer sur mon ordinateur, je ne sais pas ce que c'est euh, et ça a l'air d'être un jeu où on tire un peu sur tout le monde un peu comme dans beat Hazard euh, alors on va voir un petit peu ce que ça donne ça joue à la souris au clavier pour les directions et, euh... et puis c'est parti start alors avec les touches du clavier on vise et avec la souris ben on se déplace voilà <rire> alors on tire sur des planètes euh, des de, de trucs qui volent des trucs roses J'imagine que c'est des planètes, je ne sais pas ce que c'est. Donc il faut tirer sans se faire toucher, on est d'accord. On va essayer d'avoir une technique pour jouer quand même. Ouais, il peut sa tronche. Alors là, on a des items. Je ne sais pas ce que ça fait, ça non plus. Ok, ok. Ok, admettons. Alors, je sais que ce, Voilà, quand on clique, ça fait péter tout le monde. Alors, pour l'instant, pas d'item... Pas de meilleur canon, ni de meilleur quoi que ce soit d'autre. Par contre, du coup, c'est vachement réactif. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ça réagit bien vite. Ah, si, voilà, si, voilà. J'en tire 3 maintenant, vous avez vu. C'est différent. Et ça a l'air de tirer un peu plus vite, quand même, que au début. Ou... Oh je kiffe ce jeu, je kiffe ce jeu. Je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe, ça mère. Allez vas-y on démonte tout, on démonte tout, on démonte tout, on démonte on Oh putain, oh putain. J'ai envie de me gratter le menton mais je peux pas. Parce que voilà, <rire> voilà je me suis pris un coup en me grattant le menton. Je sais pas pourquoi mais je sens que je vais pas tenter à crever. Ça fait un moment que je touche des, je touche des cibles. En fait, vous avez vu, je tire que des côtés parce qu'en fait c'est, plus pratique. Ou j'aime pas, pas tirer par en dessous en tout cas. un truc je ne sais pas ce que c'est Oh con. c'était quoi ça ah ben bah oui là c'est déjà plus pratique pour tirer en tout cas de pouvoir tirer en fait parce que vous pouvez appuyer sur deux touches directionnelles en même temps ce qui vous permet de viser en fait deux fois plus de côté Moi, je suis un peu bête de pas l'avoir fait du début faut juste faire attention à ce qui nous arrive dans la tronche que genre ça là voilà. j'ai réussi à les toucher alors que Je sais pas comment c'est que ça s'arrête en fait. Est-ce que, est que, est, est que les niveaux ont une fin C'est une très très bonne question dont je n'ai la réponse malheureusement. Hop Oh putain putain, où est ça Où est ça Où est ça Qu'est-ce que c'est qu -ce que ça qu'est-ce que c'est qu -ce que ça qu -ce que ça qu'est-ce que c'est que ça? mon arme elle mon est bien mon arme est très très très bien oh. alors j'ai en fait j'ai beaucoup de mal à parler donc pendant ce jeu en fait vous avez vu tellement c'est intense ça ne s'arrête pas j'ai toujours pas perdu je sais pas quand c'est qu'on perd en fait dans ce jeu je sais pas quand c'est qu'on gagne non plus C'est vachement inquiétant d'ailleurs oh la une bestiole donc ça le truc blanc je pense que c'est une bombe je suis pas sûr je pense euh, en tout cas je sais que le truc jaune ça, ça m'améliore mon voilà le truc jaune ça améliore mon arme Un truc rouge dégueulasse, là. <rire> et sinon, euh, sinon, la tranquillité dans ce jeu. Euh... Là ça pue quand même. Mon dieu <rire> Ah non Ah j'ai perdu <rire> Je sais pas si je dois être content ou pas. <rire> voilà. Ce que j'ai perdu. Alors attends, on va voir ce que dans le menu, il y avait. Il y avait un mode échos. Ah oui, tu peux te mettre en insane. <rire> <rire> Attends, on va dire on va faire un petit mode échoes. Ah non d'accord. Time attack, survivor classique. On va se faire un mode euh, échoes et on va se mettre un insane, allez, pour rigoler. Voir juste pour euh, juste pour voir combien de temps je tiens. Je sais comment on joue, hein. vous faites moins les petits malins, les petits astéroïdes. Oh, oh, oh. oh, ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais, c'est ça. Faites les fiers, faites les fiers. Moi j'ai un petit canon, hein. prenez pour qui. j'ai un peu du mal avec mon petit canon je me fais défoncer le canon oui oui je sais pas quoi sert le truc rouge que je récupère est ce que ça augmente la difficulté je ne sais pas en tout cas pour l'instant il y en a partout et j'ai toujours mon petit canon c'est pas cool d'avoir un aussi petit canon on dit que c'est pas la taille qui compte mais quand même un petit canon Bien petit canon à la maison. Marche pas. Ah non Ah non non Allez tous mourir Allez tous vous faire. Ça va, je pensais que ce serait rigolo parce que je me ferais défoncer. Et... Je me fais défoncer mais pas autant que ce que je pensais. Donc c'est plutôt cool. Ah, ah non de Dieu. Ouais en fait ouais, j'ai. J'ai toujours mon petit canon quoi. C'est pas énorme. Ok donc j'ai plus de bombes. Je peux pas exploser les bombes. Ah oui. mon arme s'il vous plaît. Améliorer là s'il vous plaît. Donc c'est un jeu quand même qui est qui est euh, très intense c'est un peu comme bit faut pas être épileptique hein, parce que ça explose de partout c'est Michael B qui a fait ce, ce jeu donc j'ai le temps de m'attarder sur le j'ai le temps de m'attarder ça veut rien dire ça. sur le gameplay voilà j'ai perdu donc il y avait bien mon truc d'énergie en haut avec mon score, mon level, donc voilà. Même menu. Alors, on va essayer de se faire un petit mode euh, classique. Mais en mode normal. Le classique en mode normal. Parce que là, j'étais en mode Echoes. C'est quoi ce mode classique Comment je me déplace en hein, mode classique oh, oh non ah oh non, c'est pas possible ça. C complètement, oui, c'est je vois ce que c'est classique. C'est arcade quoi hein. Ah, ta soeur. Oh putain, je comprends rien ce que je fais. Oh, attention! Et bah ben voilà, j'ai perdu. Alors, c'était donc ça le mode classique. On va se faire un, mm, une ceinture d'astéroïdes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mode? Ah, donc, ça, c'est une ceinture d'astéroïdes en fait. Ok, alors c'est juste le truc le plus chiant qu'on a le plus. Et qui va de plus en plus vite au passage. Hein. Si vous le démontez pas très très vite, c'est trop dans la merde. Oh putain il y a deux, oh putain il est deux, oh putain putain putain putain putain. C'est juste le truc le plus chiant du monde! NON! Non mais vous allez tous mourir! Allez tous crever quoi! Allez tous crever! Okay. What fuck. En fait elles sont de plus en plus longues et il y en a de plus en plus donc voilà hein. C'est sérieux. En fait c'est pour t'apprendre à les maîtriser en fait. Après ils te font plus peur. Ceinture d'astéroïdes terminé. Et si on se faisait l'autre mode Meteor Storm. Allez, on se fait ce petit mode et puis on en finit. Alors, qu'est-ce que c'est que ce qui va se m'arriver dans la tronche oh, Ah non, d'accord, ok, il n'y a que ça. Ça permet d'améliorer mon arme chaque fois. Je sais pas si j'améliore mon arme en fait. Est-ce que ça améliore mon arme ou ça me donne des points ça Ou c'est une multiplicateur Ah mais non, c'est un multiplicateur ça. Et à chaque fois je me fais toucher que j'en perds un. Multiplicateur de score... Pour l'instant ça va, pour l'instant ça va, pour l'instant ça va. Je sais pas pourquoi mais je le sens mal ce truc. Pour l'instant ça va, pour l'instant ça va, pour l'instant ça va, pour l'instant ça va, pour ça, va pour ça va. Mais n'empêche pour un petit jeu comme ça, pour un petit jeu indépendant parce que je pense qu'il est indépendant, je me rappelle plus. Mais il est vachement mieux quand même. Je suis en multiplicateur x 46, ce qui est plutôt bien je trouve. Par contre, ça n'a pas l'air d'être euh, de, de, de, de rentrer dans la difficulté, du coup je suis un peu triste là. Je pensais que ça allait devenir de plus en plus dur. Pour l'instant, c'est pas plus dur. Ça va très très très vite, hein. là il faut bien avoir 60 fps je pense sur son ordi pour y jouer. Ah ça y est, ça va devenir plus dur. Si, ah, voilà, ça y est, ça y est, il était temps, je crois. On galéré. Ouh là je galère Ouh j'ai bientôt plus de vie Enfin elle est tombée à 20 donc du coup ça va être compliqué Ouh je retire ce que j'ai dit c'était vachement, vachement bien tout à l'heure Ouh c'était vachement bien tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure Et j'ai perdu Niveau 113 Et bien on va s'arrêter là Je pense avoir fait un peu le tour du jeu voilà euh, Il est plutôt bien j'ai rejoué personnellement que j'y rejouerai. Euh, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager. Euh, c'est comme ça que, que je ferai connaître ces jeux. De toute façon, parce que c'est le but de la chaîne, c'est de faire connaître ce genre de jeu que, que personne ne connaît. Euh, et puis je vous dis à, à la prochaine pour, euh, bah pour une prochaine vidéo. Allez, ciao